Bonjour à tous et à toutes c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on se retrouve ensemble pour parler bouquin. encore une fois n'est-ce pas On ne change pas une équipe qui gagne. Vous allez me demander, mais Cordélia, de quoi vas-tu parler aujourd'hui Je vais vous raconter l'histoire d'un roman jeunesse qui s'intitule Aloïs par Sarah Thuroche Dromery et qui est publié chez euh, notre très chère maison d'édition Thierry Manier que vous savez que je porte dans mon cœur. Ça se passe au Moyen-Âge. Aloïs est une jeune fille de 13 ans et il se trouve que ça fait 7 ans euh, qu'elle vit dans un monastère après avoir été offerte au monastère par ses parents, il se trouve qu'elle doit bientôt faire ses vœux définitifs, où elle va donc jurer de consacrer sa vie à Dieu, et ce qui impliquera qu'elle ne sortira plus jamais du monastère de sa vie. Autant vous dire que c'est pas vraiment la joie. Surtout qu'Aloïs, elle a pas vraiment de choix, elle doit faire ses vœux ou ou rien du tout, mais ça n'empêche pas pour autant cette adolescente de rêver de liberté et d'une vie meilleure. On va donc suivre la vie monastique d'Aloïs, ses rêves et ses espoirs plutôt vains. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la foi à Dieu, tout ça, euh, ça ne fait pas partie des thématiques abordées dans ce bouquin. Je pense que l'autrice avait davantage envie de parler de l'adolescence d'une jeune fille dans un contexte plutôt inattendu en littérature jeunesse, que de foi et de monastère. Le roman traite plutôt euh, des rêves d'avenir de cette jeune fille, de ses espoirs, de son besoin de liberté, de ses désespoirs aussi, d'enfermement, de, de maltraitance. On découvre les relations qu'Aloïs entretient euh, avec les autres filles du monastère dans un huis clos, qui est quand même un contexte hyper particulier. Certes, on est dans un contexte historique, mais c'est un prétexte pour parler de la fin de l'enfance, de la, la perte d'une innocence qui est au final beaucoup plus universelle et qui traverse les époques et qui est encore vrai aujourd'hui. Ce livre est véritablement une bonne surprise et je continue de maintenir que la maison d'édition Thierry Manier a vraiment une sélection au top et je suis jamais déçue. C'est un contexte qui change pour une histoire d'ado et qui donne un véritable cachet au roman et fait que, bah voilà, on s'en souvient. Ça montre qu'en tout temps, en tout lieu, les jeunes filles pouvaient avoir les mêmes problématiques, euh, les mêmes rêves et la même envie d'aller plus loin, de transcender leur genre et de transcender le rôle qu'on leur attribuait de force. C'est vraiment une belle histoire. Alors je vous cache pas que pour les aspects historiques je suis absolument incapable de juger si c'est réaliste ou pas, mais euh, en tant que lecteur euh, lambda je peux vous dire que ça le fait, on y croit. Aloïs c'est un roman à lire à partir de 12 ans que je conseille tout particulièrement aux jeunes filles mais bien évidemment quel que soit votre genre et quel que soit votre âge, vous pouvez le lire, vous avez le droit. Si vous êtes un ado qui aimez particulièrement les histoires qui se passent au Moyen-Âge eh bah ben, ça sera parfait et je pourrais difficilement vous dire ça ressemble à tel ou tel bouquin parce que j'ai l'impression d'avoir jamais lu un livre avec ce type d'histoire ça m'a fait un petit peu penser euh, au film d'animation, le manuscrit de Kells, qui est vachement bien, d'ailleurs je vous conseille si vous l'avez jamais vu. Je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du livre, si vous avez envie de le lire, si vous l'avez déjà lu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant euh, lorsque je sors des nouvelles vidéos. Vous allez aussi partager bien sûr la vidéo sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, c'est hyper important tout ça. Je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée. On se retrouve une prochaine fois pour d'autres vidéos, encore et toujours, sur des bouquins, encore et toujours. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler, mais ça va être bien. Ciao, ciao